Et c'est pour ça que nous voulons Nous ne pouvons que suivre notre Père Marcher avec lui Et nous soumettre à sa volonté Alors lorsque nous venons Dans la présence De notre Père Pour marcher avec lui Pour suivre ses pas Nous nous dépouillons De toute notre volonté Lorsqu'on est rempli de soi-même On n'arrive pas à voir le Père Ou la voix qu'il envoie vers nous est Embrouillée par nos états intérieurs Alors c'est la prière que nous allons faire monter Dans la présence de Dieu Nous allons entrer dans l'atmosphère Où papa va commencer à parler à chacun d'entre nous Alors laisse-moi t'expliquer des choses Par rapport à l'enseignement qu'on a donné Pour ceux qui... L'esprit prophétique nébillie. vous qui avez l'esprit prophétique nébillie, peut-être que dans l'adoration, pendant le temps, vous n'entendrez ne, rien, vous ne verrez rien. Mais au sortir de la présence, vos gestes et vos paroles seront dirigés prophétiquement. Pour certains et d'autres qui sont des halams ou des oracles, cette nuit ou maintenant, papa va vous parler. Nous sacrifions nos désirs, notre volonté Afin d'écouter et de faire sa volonté Alléluia Alors en plus simple je veux dire par exemple Aujourd'hui je monte dans la présence de Dieu je te disais tantôt qu'un oracle est quelqu'un qui monte avec un fardeau de prière ou il veut savoir certaines choses. Mais lorsqu'on arrive dans cette dimension, on renonce à soi-même, à ses propres plans, à ses propres projets afin de recevoir le plan parfait de Dieu et de vouloir simplement marcher dans les voies de Dieu. Alors dis avec moi, disons ensemble au Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher dans les voies de l'éternité Dans les voies qu'il a tracées Je veux marcher Je veux courir Je veux marcher sur la voie T'as quoi difficile de reconnaître ta voix, Seigneur je viens pourtant vers toi. Je sais que tu me parleras mon Dieu, et tu me montreras ton chemin, je veux Volonté, je ne veux pas prendre mon propre chemin, mes voies me conduisent à la perdition, c'est pas ce chemin que je veux prendre, Seigneur mon Dieu, l'ennemi veut me convaincre, il veut Seigneur séduit mon cœur. Jésus c'est toi que je veux suivre, c'est ta volonté que je veux faire, je veux marcher, je veux courir, je veux marcher sur la moi. voie. Si nous avons emprunté une mauvaise foi, ramène-nous sur le chemin. Seigneur mon Dieu, ne nous laisse pas nous perdre, mais conduis-nous, Seigneur Jésus. Seigneur, nous demandons à notre Père, nous voulons sa volonté, nous voulons être orientés par lui, nous voulons entendre sa voix, Papa, c'est notre prière, il est bon nos voix. <médicare> Oh mon Dieu révèle-toi, nous nous voulons plus de toi, plus de ta volonté, plus de ta ressemblance, plus être à ton image, plus être à ton image, aspirons à être à la volonté de Dieu. J'aime toujours ce passage de l'écriture qui me parle constamment, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous dominions. Il est dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il domine, que nous ayons le contrôle. Saint-Esprit, tu veux manifester, tu as, tu as toujours voulu venir manifester ton règne au travers de nous sur la terre. Mais tu veux que nous soyons à ton image. Papa, pendant que nous te contemplons, que nous sommes dans ta présence, transforme-nous, guéris-nous. Tu dis en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, que nous tous qui les regardent, contemplons ta face. Nous sommes changés à la même image de gloire en gloire. Nous voulons plus de ta présence, nous voulons plus de ta gloire. Nous avons soif de toi, Jésus. Ce sont des assoiffés de toi qui sont là, assemblés. Seigneur Dieu, chacun avec ses défis, chacun avec son niveau, chacun, mais c'est ta grâce, c'est ta grâce, c'est ta grâce papa, ne nous laisse pas, viens nous parler, viens nous orienter, viens diriger cette nation, plusieurs nations, je prie pour le Mali, je prie pour la Côte d'Ivoire, je prie pour mon frère, ma soeur, je prie pour ceux qui ont besoin d'entendre ta voix, d'être conduits par toi. C'est Maya Braise, c'est Shekada Braides, Gloria Namamaso, Oh Plus de toi, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, plus de, ta plus de toi. Je veux te ressembler, papa. Je veux te ressembler, tu vois, je vais te compter. Je veux plus de toi, mon Père, plus de toi, plus de toi plus Jésus, Esprit du Dieu vivant, conduis-moi dans les voies du Père. Je veux te ressentir, re Esprit de, de, de Dieu. Plus de moi discerner. Il y a tellement de des voies devant de le trône de Dieu. Dieu. Il y a les voies des pères. Je ne sais pas discerner, papa. Je ne sais pas discerner. Comment pourrais-je m'en sortir mon père Si tu te révèles pas à moi, révèle-toi à moi Donne-moi le discernement de ta voix Seigneur Je veux te ressembler, être encore comme toi Toujours plus près de toi oh. conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait à ce niveau lorsque nous venons devant le Père devant le trône de Dieu les voix sortent du trône de Papa il y a la volonté bonne, pour discerner la volonté agréable et la volonté parfaite je veux ta volonté encore plus de toi plus que bon je veux au moins agréable et je veux même le parfait reconnaître ta voix discerner le meilleur donc dans, dans, dans, dans la volonté de Dieu il y a ces différents niveaux un texte que nous citions euh, la dernière fois à Ézéchiel 22 verset 30 Dieu dit je cherche je cherche un homme qui élève un mur qui se la brèche afin que je ne détruise pas, il ne dit pas afin que les démons ne détruisent pas, il dit afin que je ne détruise pas afin que je ne détruise pas ok, il dit Dieu dit il cherche quelqu'un donc il y a la volonté de Dieu qui est la justice de Dieu qui doit sanctionner les iniquités d'un peuple mais c'est sa volonté, je dirais la volonté bonne C'est la volonté de la loi, c'est la volonté de la justice Mais papa a une volonté qui lui est agréable Une volonté qui lui est parfaite C'est qu'il ne veut pas que le pécheur meure. Papa me disait qu'il a tellement pris plaisir à l'intercession de Abraham Espérant que la prière d'Abraham Allait sauver son et au Tandis que la volonté bonne, la volonté du bien ou du mal, la volonté de la justice devait venir s'appliquer à ce peuple. Cet homme ce a pu essayer de trouver la grâce de Dieu. Cela a pu sauver l'autre. Là, nous venons devant toi. En Jésus, nous avons le savoir-faire. Nous ne voulons même pas la volonté bonne, mais la volonté agréable, la volonté Brada sida bara labru, raikata riba brada sur yamba brada sur bara la kita na bruba, brada sur bara la klaria brada mama La parole de Dieu dit dans l'État d'Apocalypse que du trône, il sortait des éclairs. Du trône, du trône, du trône de Dieu. Jean a vu, Jean a entendu. Il y avait différentes voix. Il Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des voix. Du trône sort des voix, du trône sort des tonnerres, du trône de Dieu, du trône de ton trône, papa. Je vois la lumière, du trône sort des éclairs, c'est la lumière d'éclairage, du trône sort des éclairs, que les éclairs luisent, que la lumière brille. Que ta lumière brille que ta lumière brille sur la terre, que ta lumière brille du trône sortent des lumières, du trône sortent des éclairs, du trône vient ta lumière, du trône sort des éclairs, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du trône, du Sorte des voix, la voix de Dieu, elle résonne. Le son de la voix de notre Dieu arrive jusqu'à toi. Il arrive jusqu'à nous. Père, éclaire-nous. Éclaire-nous par tes voix. La parole de Dieu dit que la voix de notre Dieu est comme des grandes eaux. Est comme des grandes eaux. Par là avec papa, papa, papa, tu me disais. Il dit, ma voix est comme des grandes eaux, parce qu'à l'intérieur, il y a tout. Dieu, Dieu, no, notre papa, une fois dans sa présence, que j'ai vu, notre papa, la voix de papa, dans l'Apocalypse d'Apocalypse, Jean dit, c'est comme des, des grandes eaux, c'est-à-dire comme la mer. En fait, c'est parce que... À l'intérieur il, il y a de nombreuses autres voix. Il y a des voix, il y a la voix qui fait enfanter la biche, il y a la voix qui, qui fait pousser les arbres, il y a la voix, il y a la voix. Et, et, et, et, en, et en venant en ce moment en parlant avec papa, il me disait, il dit en fait, ma voix, ma voix c'est une chorale. En fait, même la voix des anges, un ange, les anges qui sont dans ma présence, quand ils disent, Alléluia une seule voix, c'est un cœur de myriade, c'est un cœur de milliers, c'est un cœur de milliers, Amen c'est un cœur de milliers et quand les anges par myriades chantent les louanges de papa, les louanges de notre Dieu Rez ma haye Rez d'abraïda sorobara la caunda riba brez Raïdes glorian d'abra da sorobara la clarian d'abro la Lord is the Lord. Brada Brada Seigneur Dieu, si tu n'es pas avec nous, nous ne pouvons pas faire un pas de plus, Jésus. nous dit, sois avec nous Papa, nous voulons prier comme Moïse, qui a refusé d'entrer dans la promesse de Cana, avec seulement la présence d'un ange, sans toi ta présence. À ma prière, je ne veux pas marcher sans être là où tu n'es pas Quel que soit l'or et l'argent du monde Même si les promesses semblent se réaliser Je ne veux rien sans toi Seigneur, maintenant nous savons que Tu es avec nous qu'il est avec nous, il, il nous aujourd'hui Alléluia Alléluia et nous savons que papa va nous parler il va nous orienter, il va nous diriger il va nous diriger Alléluia le, le mardi prochain on va continuer notre école et même si on a continué l'école, prends ces moments d'adoration réécoute-les et plonge-toi, plongeons-nous dans, dans la révélation de Dieu. Pour ceux qui sont les nébis, comme je dis, quelque chose a été semé en vous. D'autres, pendant qu'on est en train d'adorer, ont eu les yeux ouverts, ont vu certaines choses. Plus ils ont été restaurés, guéris, visités par papa. Parce que on ne le voit pas, papa. Et puis on retourne pareil, c'est pas possible. On n'arrive pas au troisième ciel et puis on retourne pareil. La voie, la direction de Dieu seront claires à ton esprit. Alléluia. Maintenant, nous voulons libérer la parole. Amen. Pour nous, c'est pareil. Et maintenant, nous nous, nous attendons à l'action de Dieu dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Et je te donne rendez-vous euh, mardi prochain. Je bénis chacun. Je suis convaincu que le Seigneur t'a a guéri. Nous nous attendons à Dieu pour notre guérison maintenant. Nous nous attendons à Dieu pour la libération. Nous nous attendons parce que les plans et les projets que notre Père a pour nous sont des projets de paix et non de malheur, sont des projets de victoire. Sont des projets de victoire. Alléluia. Et terminons avec ces paroles. Amen. Je m'attends à toi. Je m'attends à, oh, à toi. Je m'en C'est toi qui pourvois au Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi Je m'attends à toi C'est toi qui me fait C'est pas la fin de ta présence Mais le démarrage d'une chose nouvelle avec toi Tu es l'alpha, tu es l'oméga Tu es le Dieu de toute chose, De toute capacité. Alléluia Alpha, oméga Dieu de l'impossible. Alpha, oméga Je m'attends à toi I yeah. Merci pour tous ceux qui ont reçu une direction de ta part. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous as déchargé de nos fardeaux. Merci pour ce temps d'élévation prophétique. Merci parce que tu nous as conduits à notre posture spirituelle. Tu nous as conduit à notre posture spirituelle. Salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Salut, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je vous souhaite tous la bienvenue à ce moment Sanogo Live. Le dernier de l'année 2017 Et durant cette année Dans beaucoup de domaines Nous avons vu la main de Dieu Un Dieu extraordinaire Un Dieu qui a fait des miracles Un Dieu de prodiges Un Dieu puissant Quel que soit ce que tu as vécu en 2017 Ne vois pas cette année Comme étant négative Souviens-toi des bonnes œuvres de Dieu une mauvaise attitude que les gens ont qui les amène à avoir une mauvaise préparation de l'année qui suit, c'est de quelque part de régner les bienfaits de Dieu dans l'année qui précède. Je dis oh, que 2017, que 2030 disparaissent avec ses malheurs. Non, non, tout n'a pas été difficile. Reconnais les œuvres de Dieu, la santé qu'il a gardée, les miracles qu'il a faits tes fait dans sa vie. Oui, tu te rendras compte que Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous voulons lui donner toute la place maintenant. Être reconnaissant à Dieu. Être reconnaissant à toi. Nul n'est comme toi. C'est Je lève mes mains pour t'adorer, prosterner devant toi. J'admire ta face, je dis, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire. Et tes œufs sont admirables lorsqu'on considère ce que tu fais. On ne peut être qu'admiratif Tu es digne de louanges Pour la vie que tu transformes Tu pardonnes le péché des hommes Et tu fais de des êtres nouveaux Heureux sont ceux qui te rencontrent Et qui s'attachent à ta parole Tu remplis leur vie de joie Y a-t-il un Dieu comme toi Seigneur, nul n'est comme Toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour T'adorer, prosterner devant Toi. J'admire Ta part, je dis nul n'est comme Toi. Seigneur, nul n'est comme Toi. Mon Dieu, encore Tu es le Dieu,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 Personne n'est comme toi Seigneur Personne n'est semblable à toi mon Dieu J'ai vu des esclaves de la boisson Devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes Devenir comme des agneaux J'ai vu des personnes pleines de haine Vois leur âme remplie d'amour, la prostituée enceinte femme, tout cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés, réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies, que je ne peux que m'écrier, que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Mon Dieu, nul n'est comme toi Mon Dieu, je lève mes mains Pour t'adorer, prosterner devant toi J'admire ta page, je dis nul n'est comme toi Seigneur, nul n'est comme toi Mon Dieu Oh, oh, oh. Personne n'est comme toi Seigneur Jésus Personne n'est semblable à toi J'ai vu des paralytiques marcher Des aveugles retrouver la vue Des maux déclarés incurables guéris par ton Saint Nom Tu accordes tellement de bonheur et de joie dans les vies Que je ne peux que m'écrier Que nul n'est comme toi Nul n'est comme toi Seigneur Pour t'adorer, prosterner devant toi, j'admire ta part comme toi, nul n'est comme toi, mais toi, toi, nul n'est comme toi, mais comme, comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu si puissant, tu es un Dieu si grand. En 2017, j'ai vu tant de miracles, tant de prodiges, tant de vies sauvées, Seigneur Dieu, dans toutes ces campagnes. Plusieurs personnes ont fait la paix avec toi. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui dans cette maison ont en connu. Je veux te dire merci. Merci pour tous ceux qui ont été guéris au travers du live. Je veux te dire merci, Seigneur, d'avoir initié un tel programme et de bénir tant de vie. Je veux te dire merci, je veux te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Je veux te dire merci, même dans les choses douloureuses qui nous sont arrivées, Seigneur Dieu. Je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci, je veux te dire merci. Jésus. J'ai vu tant de malades, tant de vies guéries, Seigneur Dieu. Je veux te, te dis, dire. Merci des vies transformées par ton bras puissant, oh Dieu. Je, je te veux te dire merci. Je me souviens de tous ces témoignages de transfert surnaturel. Je, je, te te je me souviens des personnes qui ont reçu leur délivrance de démons en ligne. Je, je, te merci je, je bénis ton nom, Seigneur Dieu, pour ceux qui t'ont donné leur. Je veux te, te dire merci. merci si nul n'est comme toi, Seigneur